Alors voici une chanson, donc La baleine. C'est une chanson, une cantine pour apprendre à compter à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4 et douille. U. 5, 4, 3, douille. U, 0. Donc la faillir la guitare et après un belliment. A la balène à qui tourne qui vire, à l'entour des cinq pitchin navires, et mes filles, mes filles, vos strédettes, qui la balène à l'imangera. A la balène à qui tourne à qui vire, à l'entour des cinq pitchin navires, et mes filles, mes filles, vos strédettes, qui la balène à l'imangera. Alors celle-là, elle est quand même mieux à faire avec les doigts, je vais vous montrer ça. Va-qui une amant, un qui cinque une, deux, trois, quatre et cinq. Et va-qui la baleine a la baleine qui tourne qui vire, à l'entour des cinq petits navires, me fait, me la baleine l'y mangera, crac. a mangé et ne reste quatre. Et la baleine a tout joué faim. Donc quoi tout joué «Va qui n'a la vire, tout tourne de quatre la baleine qui tout fait, elle la baleine elle me qui elle me fait, elle me fait, elle me fait, et me fait, elle me fait, elle me la baleine la baleine elle et la baleine a tout Va qui, qui n'a la balena qui tourne, qui vire, à l'entour des tourne, elle tourne, elle fille, elle fille lui voit elle tourne, elle la baleine tourne, mangera, tourne, Puis tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, plus qu'une Et la baleine tourne, elle une et la baleine à ah, la baleine qui tourna qui vire à l'entour de une piscine navire, mes filles mes il vous voyez très Que la baleine ali Jera craque, oh la baleine a tout et Vous comprenez pourquoi les petits l'adorent.